Je pense que le combat se termine là, sachant que ah oui, son assaillant, le premier assaillant, a disparu. Visiblement, le wiki est effondré au sol, mort. <rire> C'était le boss quand même. Hein ah ouais. Et voilà, moi je vous propose de faire une petite pause maintenant à la fin de ce combat. Et vous allez me dire, on va reprendre sur ce qui se passe à l'issue. Ok. Il fait nuit, vous êtes sur la place face à la, à la cantina de Rejanks. Il y a eu quelques échanges de, de coups de blaster, modeste. Mais ça s'est passé très rapidement tout ça. Il fait nuit, euh, ça veut dire qu'il y a du temps qui s'est écoulé entre l'intercation et maintenant ou... Non non non non oh, okay. non. Non là on... on reprend dans le feu de l'action. On reprend dans le feu de l'action. <rire> L'altercation, la, la, comme tu viens de le dire, vient juste de se terminer. Le calme retombe, alors que euh, Daroblunt, qui était le chef du trio, a disparu. Alors que alors que Croc, c'est pertinemment qu'il l'a touché mes euh, Que Macha euh, à contrôler et maîtriser euh, totalement euh, le, euh, le personnage qui s'appelle Spire Fraxis. Spire. Ouais. Et que le wiki Gut guru vient de tomber sous les coups euh, consécutifs de Sao et de, et de Croc. Forcément, la place s'est désertée. Échange de blaster, il n'y a plus que vous sur la place. La population s'est éloignée. Est -ce le, que... le calme revient. Est-ce que le droïde est toujours là Toi, tu es dans la ruelle. Tu mmh. retires le, le, la bâche. Euh, ouais, la bâche que vous aviez disposée. Et effectivement, tu, tu vois toujours les restes de ce droïde, complètement inerte désormais, mmh. Qui, qui, mmh. Qui, qui, qui trône sur euh, la masse d'étritu. Est-ce que ça vaut encore le coup qu'on charge cette chose-là sur le vaisseau Ça mange pas de pain. Ça mange pas de pain. Alors, je, je m'encombre me, de cette chose. Ok. Tu l'enroules dans, dans cette bâche. Et ouais. Tu la charges et et et voilà, en fait, sur ton dos. Est-ce que je peux alors, que, Par contre, es très encombré. Alors, est-ce que, est que tu m'autorises à refaire un jet de d'athlétisme pour essayer d'en réduire de moitié l'encombrement en arrachant la tête Soyons... <rire> Parce que il est, c'est quand même lourd un hein, druide. Enfin, ça ah va ouais, vraiment, ouais, déjà vrai. que je suis pas bon à grand chose. C'est combien en vigueur Si. En vigueur, j'ai. 3. Deux verts Non, ta caractéristique ah, de vigueur. D'accord. Trois. Euh, t'as trois, t'es déjà plus fort que. Bah ouais. Je que je... Que pas 3, moi je suis menu. Tu parles au niveau du transport. Mais... Enfin, t'as une vigueur de 3, Allez, hein. t'es au-dessus On... de la moyenne. On part sur un transport classique alors Moi j'ai un clétis, j'ai deux verts et un jaune. Toi t'as Euh Moi j'ai deux verts, un jaune et deux bleus mec. T'es plus. Non, par je contre, que, rien n'empêchera, quel que soit tes jets de dés, d'être encombré par euh, cette masse. Que je suis entraîné à la survie du... et j'ai putain intérêt avec mes jets de dés. oui, je robuste, c'est ça que t'es robuste. Ah ça, bah ça, ça. Mais euh, sache qu'à part. Tant que bon, tu, tu vas tu portes... porter ça, t'es encombré, quoi. Ah, tu T'es encombré. Je sais ce que j'ai dit, je m'encombre de cette chose. Ce qui fait que, tant que tu le portes, tu auras un dé noir sur tous tes jets. Ok, rien que ça. Ça va m'aider. Toi qui es content. On est à 5 minutes du réseau, ça va. Ok. Ça va Magia, ouais, elle, elle, elle se relève, elle se relève un, peu, un peu paniquée, mais satisfaite de l'issue de, de la situation. C'est <rire> habituelle, chien Quel 32 chaînes, carrément. J'en ai jamais vu. Alors, un, un bisou. <rire> pas encore, mais encore. Tout va bien, c'est bon Oui, oui, merci, merci, merci. Merci. Mais euh, j'ai peur quand même que, que ces gens-là ne soient pas seuls et, euh, et qu'on euh, qu ait d'autres ennuis qui, qui risquent de nous tomber dessus euh, suite à ça. Non. non, autrement, très bien. De toute façon, en votre présence, je me sens beaucoup plus en sécurité. Est-ce que ça euh, délie euh, sa langue euh, sur euh, euh, les éventuelles connaissances qu'elle a euh, de ces trois protagonistes, et surtout de celui qui s'est échappé Elle dit, ses... qu elle, Elle dit rien de plus que ce qu'elle vient de dire. Elle ne dit rien de plus que ce qu'elle vient de dire. Est-ce qu'il y a des traces au sol de sang violet, bleu, vert, rouge, la couleur que tu veux, du gars qui s'est barré c'est un humain, donc ce sera probablement rouge. Ouais. Mais les tirs de blaster sont réputés pour cotériser. Pour cotériser, ouais. Je peux faire un petit jeu as de T'as du pistage de... L'équivalent de quelque chose comme ça Un petit jeu de tromperie ou quelque chose comme ça pour voir si elle, elle joue pas un peu la comédie Euh. Non. Le serait... tu la connais à peine. Ce serait moi qui ferais un jeu de tromperie pour voir si j'arrive à te duper. Ce que je n'ai pas fait, voyons. <rire> T'as de l'empathie Oh, alors, lui. Non. Avec tes goûts vestimentaires, <rire> ça ne peut pas avoir non, Mais non. <rire> Le pistage, ça n'existe pas. Mais non, il n'y a pas. Hein. Non. Pas l'équivalent. Perception. C'est une compétence, je crois, le eh oui, hein. Tu peux me faire un jet de perception, s'il te plaît pour essayer de voir si on trouve quelque chose ou ouais. pas. Tu m'as dit que tu cherchais des traces. Là, tu es en train de fouiller là ouais, où il tu es, es en train savoir. de regarder là où il était, etc. Et là, tu n'as pas de dénoir, parce que pour regarder, tu n'as pas de... Pendant qu'on ouais, ne change sûr. pas grand-chose. Allez, va pour la perception. Difficulté. Difficulté. 1. 1. Ça devrait pas été... Yes. Deux réussites et... un. comment on appelle ça Défaveur. Un, avant. un avantage ou un désavantage un, un, un désavantage. Avantage. Ouais. Un désavantage ouais. OK. Tu mais... Oui, mais aussi c'est un succès. Ouais, c'est réussi Pierre, un très beau succès. Ouais, c'est pas la Mais c'est pas là que ça m'intéresse. <rire> c'est sérieux de ses yeux. Mais tu vois visiblement En fait, je suis un enquêteur, un inspecteur, ouais, ça... mais pas du tout ni un combattant, ni un Tu vois visible, tu vois être très clairement, tu vois pas de sang. Ouais, tu vois très clairement les traces de quelqu'un qui traîne la patte. Ouais, dans la poussière de la rue. Bon, la problématique, c'est de se poser la question de savoir quel est quel est l'objectif de tout ça. Est-ce qu'on doit creuser vers ces mecs-là Est-ce qu'on doit creuser vers ce droïde et récupérer cet astromec Cet astromec, de toute évidence, s'est fait déboîter la gueule euh, parce qu'il avait une carte. Euh, la carte se monnaie éventuellement auprès de la gonzesse que t'as ouais, ouais, pécho. Ouais. Euh... C'est pas aujourd'hui qu'on va monter dans un Arquitent pour, pour, pour, pour, pour le ouais, nettoyer. Ouais. Euh, quel drôle d'idée. Oui, quel drôle d'idée. Je sais pas qui, qui fait une... ça, Ou qui ouais. fait ça. Je vais poser deux, trois questions au mec. Euh... Attends, attends, je suis avec lui, moi. je vais gérer ça. Oh, euh, moi, voilà. j'ai vu que vous étiez en train de faire vos trucs. Faites vos trucs, moi, je ouais, fais ouais, les je... biens Écoute, oui, effectivement. Toi, tu cherches les traces. C'est Toi, tu fait. On a trouvé des traces. Toi, tu as trouvé des traces. J'ai trouvé des traces qui nous prouvent que voilà, le mec, il est parti. Là-bas. Notre ami 32chan en mode l'over s'occupe d'une rodienne. Mmh. Je lui fais du la chat Moi je veux savoir ce que fait Macha avec euh, son, ouais, son ouais. prisonnier. Okay. Donc la situation Après. est simple il est face contre sol, complètement neutralisé. J'ai mon genou qui bloque son bras et son, son dos. Ah oui, j'ai le mon genou entre les deux homoplates. Et j'ai mon... son flingue et sur la... Et sur le canon son... du flingue sur derrière son, son crâne. Et il se pisse dessus. Je vais m'approcher tout il, son il, son est pas... il... il Il gémit de douleur. <rire> Tu approches ta bouche de son oreille ouais, Je m'approche tout doucement et je dis. T'es un peu dans la merde, mon copain. Et j'appuie sa tête dans le sable. Moi, j'ai de coercition Vous montez. Ah, j'ai besoin de bas Quelle difficulté euh, Difficulté 1. Hein. Sa posture. <rire> Ça fait absolument rien du tout. Ça fait rien Bon, non. très bien. On continue. Impressionne-moi. Enfin, à partir de maintenant, t'as le choix. Je vais te poser quelques questions. <rire> Et j'attends que tu J'aurais du mal à répondre dans cette position. J'appuie encore plus fort. Ah <rire> ok, vas-y. Hey, vous avez tiré les premiers. Hein J'ai tiré le premier? J'avais tiré, moi. <rire> J'ai dit vous, je te vous vois pas, à toi. <rire> <rire> bon, c'est quoi ces bordel sur cette planète là? Je vois pas de quoi tu parles. ouais? Pourquoi vous nous attendiez? J'aimais pas votre ronche. Bonne réponse J'aime pas les étrangers qui... Ah! qui redressent les torts chez moi. Chez vous Chez toi, c'est bientôt chez moi, tu sais. Ah Aïe <rire> Il a du mal à parler quand même. Ouais, mais c'est pas grave. Bon. Qu'est-ce que vous voulez à la petite, là Je voulais juste m'amuser. C'est bon, tu m'as mis une raclée, laisse-moi partir, maintenant. Bon. Le problème, c'est que... Je suis pas mal intéressé par ton chef J'aime les crédits Et toi si tu veux pas finir dans un bordel hut <rire> Va falloir que tu me répondes <rire> Moi je suis pas une balance T'es pas une balance Est-ce que tu crois que Ce qui va t'arriver ça va pas être pire Que ce que ton poste peut te faire oh, Je sais pas ce que tu prévois de faire Mais je pense que t'as pas... pas le cran Je vais lui éclater la gueule <rire> <ton chef. rire> Comme je t'ai éclaté T'es lui dans le jeu Attends, on va pas le faire. De lui entier. Ben, je sais pas, il dit, euh, non, mais ben, il dit que tu as, as pas les couilles de le. Mais j'ai pas de couilles, moi. Je suis allé avec ça. <rire> Alors, mon garçon, tu, tu sais que décider si tu veux vivre ou pas, tu sais que je pourrais te faire passer un bon moment. Hein. Ah, écoute, j'en ai connu de. Tu es menteur, <rire> j'en ai connu de beaucoup plus intéressant que toi. Ah, tu dis ça parce que. T'as pas passé la nuit avec moi encore. Aïe Non Et le peu que j'ai vu ne m'a pas vraiment impressionné. Non. Ton boss je le trouve. J'ai bien une réponse. Il <rire> un profond. Bye <Pas> <rire> Je sais pas où il est parti. Comment tu veux que je le sache Je suis en train de bouffer la poussière à cause de toi. t'es son lieutenant, non Réagis pas. C'est quoi vos embrouilles ici, soit Qu'est-ce que vous faites Ici, c'est chez nous. PASS Aïe Comment ça pisse Ils sont bien. Il se prend du stress, là. Ah ouais, ouais, ils sont bien. Je lui tire dans la jambe. Oh Ah ouais. Ouais. ouais ouais. Il est là-bas en train de remonter. Non, non, on est c'est tout ah, Ça, ça dure 3 secondes, moi, bah, bam Moi, je vais tirer dans la jambe. Moi, je suis pas violent. Hein. Ouais, mais moi ça, on commence... regarde pas. moi, ça commence à me, <rire> me gaver, je lui tire dans la jambe. T'entends un coup de blaster, alors que t'es en train de l'interroger. Ah, tu lui, il te gueule dans les oreilles. Et paf Ta gueule <rire> Il tombe inconscient. Et je lui dis, si t'es pas impressionné par elle, tu seras peut-être impressionné par moi. Il tombe inconscient. Putain, je me je putain, tu l'as buté, là <rire> Mais non, je l'ai pas tué. On le ramène au vaisseau, on va le cuisiner. Bon. Façon bien moyenâgeuse. <rire> moi, je suis pas fan de ces pratiques. Là, on va se balader avec un mec dans l'astroport, tu vois. Non, tout va bien, nous vous inquiétons. On est mort. Ça avance pas, ça me de... Moi, je tire. <rire> je fais Bon, tu... Moi, je peux pas le porter, là. Mais ça, ça ou non plus. Il ne peut pas tout porter. Moi je le porte, vas-y. Tu vas accompagner ah, déjà, la mademoiselle je du coup J'ai combien en vigueur toi Moi j'ai 3. 3 en vigueur, tu peux le porter. Ouais. Alors déjà je le fouille pour voir un peu ce qu'il a. Oh bah il a quelques crédits euh, sur lui et c'est prends ça. Non mais je... <rire> C'est Croc qui le fouille. le fouille. Euh... Moi je fouille Croc pendant qu'il fouille. <rire> mais... Il a deux pistolets blasters. Ouais. À chaque cuisse et euh, il a 50 crédits sur lui. Ah, bon, on va récupérer les pistolets de la sœur, ça mmh. me fera déjà ça de plus. On va finir l'histoire avec une armurerie. Et 50 crédits <rire> On cache, il a pas de crédit stick. Ok. Donc on, va, on ramène. Alors c'est quoi façon. votre plan ah, non, que... Allez, je, Pendant qu'il le fouille, moi je regarde s'il n'y a pas des gens qui sont ils sont prêts à revenir pour nous casser la gueule alors il n'y a pas des gens qui sont prêts à revenir pour vous casser la gueule mais au loin tu entends euh, des bruits de marche au oh, pas putain oh, les attention c'est un pompeur je tire tentent de... <rire> ils tentent de se tirer ils viennent ouais, de la tire. stro... vers l'astroport ou non ça va ils nous dérangent pas de ce côté ils sont pas loin de ouais ils sont dans une ruelle peut-être perpendiculaire bah, parallèle pardon à, à la route qui mène au spatioport ouais. Ouais, ils tentent de se casser les gars Go. Mmh. La police arrive. La police. Bah, a... On se hmm <rire> Tu le portes, toi bon. Je raccompagne madame. Bah, de toute façon, madame, son vaisseau est trop fort. Ah, bah, comme compte. tout le monde, ouais. Vous filochez Ouais. On lose des Faites-moi, quand même, tous un petit jet de discrétion pour savoir comment ça se passe, quand même, tout ça. La pierre, t'as un des noir. Difficulté 2. Difficulté. C'est la nuit, il y 1. Je rajoute un des bleus. Pourquoi J'ai filature. Hein. Ah, voilà, il à... y en a un qui a filature. Deux par an de filature à tous vos tests de coordination et de discrétion. Ah, pas mal, pas mal. C'est bon, pas ça C'est quoi ça C'est une réussite. Ok. Donc je, non, je ouais. suis à. Là... Une réussite. Tu réussis facilement. Et toi aussi Moi aussi. Se... Tout, Tout le monde réussit Deux heures. tout le monde a réussi euh, ça attends oui, t'as pas filature toi ah, si la filature c'est bon tout le monde aussi ouais. ok euh, bah, ouais, vous, partez, euh... vous partez discrètement tout votre équipage part discrètement en direction du spatioport sans vous faire euh... sans vous faire les rares gens <rire> à sa terry, sa les rares gens qui vous voient passer euh, s'écartent très vite mais <rire> parce que est <rire> dans la gueule <rire> non, hein. ouais il saigne du nez par contre il a plus dedans, <rire> truc, hein. voilà. il, euh, il de dents. il a le visage un peu entamé Déjà qu'il n'était pas, tu sais a la meilleure euh, euh, stat en informatique, non moi je suis tout pourri. Oui. C'est Z2 je pense. Ah, on peut bon, utiliser le droïde euh, pour. Euh... Bon bah moi dans le vaisseau je vais m'occuper de, je vais m'occuper de... de la carlingue du... du droïde. je vais vous laisser les humains parce que moi la chair je ne m'entends pas bien avec. <rire> cool. moi, je vais faire, un... je, vais... je vais reprendre mon rôle du KGB là. Ouais. Que moi, avec Vous êtes à bord de votre vaisseau, c'est ça ouais. moi, de... je vais, moi je, je vais par. Là, là, là. Tu leur à accompagnes à, la... à son vaisseau Elle a une espèce de, de, de, de navette de. De, de merde <rire> Ouais, ouais, ouais c'est pas, pas un chasseur, tu vois, c'est ouais. un, un vaisseau de transport euh, familial. Euh, tout ce qu'il y a de plus classique. Ok. Moi je pars sur, euh, sur l'exploitation euh, du, du droïde. Toi tu branches le. Avec l'aide de, de R2. F2. Ouais. Euh, et j'essaye d'extraire euh, un maximum d'informations ok euh, alors en informatique j'ai 2D vert. Ouais. j'imagine qu'avec l'aide du droïde t as, t as, t as... 2D bleu ah, 2D, 2D bleu, d bleu okay. Attends, pas n'importe qui c'est le chador <rire> difficulté. De difficulté 2 Difficulté 2 de... C'est qui se branche va... Ouais on va essayer de voir si on... Maintenant il est en piteux état Ouais bon, si on va voir te voir si... un dé noir quand même mais non On va essayer de voir si on récupère un historique quelque ouais. Chose, ouais. ou quelque chose un log euh... Parce qu'en même temps il a, il a quasiment tout dit hein. Est-ce qu'on ouais. va réussir à une vidéo peut-être enregistre, non est ce que ça voit ces choses là on... on sait pas C'est pas trop ton truc là en général Pas enfin, si tu sais... Peut-être que c'est... Bah c'est surtout... Ses organes oculaires... C'est surtout hein. que... Euh... Je m'attache à que... le faire, à, à piloter le druide, ouais, ouais, euh, à, à faire qu'R2 le fasse. Ouais, ouais. voilà, je, je suis l'humain dans la tâche. Tu ouais, ouais. lui dis vers où il faut aller. Alors là, ça passe plutôt bien. Ramasse ah, bah, ton slibard l'OTAN. C'est-à-dire. 1, 2, 3, 4. 4 réussites, pardon. Attends, il y a ça. Ah oui, 3 réussites. 3 réussites. Trois réussites. Ouais. Et 2 désavantages. Euh, R2, euh, enfin Z2. Sont plus clairs, un, te balance euh, un désavantage. Tu sais, il a, il a une. Euh, oui. Un, ouais, ouais, il peut te balancer des images. Ouais. Donc, il balance effectivement des images. Il y a différents logs qui sont difficilement lisibles. C'est beaucoup de. C'est bien qu'à poil au début. Beaucoup de programmes. Tout... <rire> Merde, change de chaîne. <rire> <rire> programme de beaucoup ouais, de programmes de protocole, beaucoup de programmes de langue. Tu vois dans une historique qu'il a été affranchi, euh, qu'il était en recherche d'un maître, et tu vois effectivement les, les images de, de son agression de son agression à tous les deux. C'est-à-dire qu'effectivement, il avait euh, un partenaire mmh. qui était une unité euh, R4. Ouais. Et euh, ils se sont fait, tu vois, les dernières images, comme si tu les, les voyais à sa place, à travers ses yeux, où effectivement, il se fait agresser par les trois personnes que vous venez d'affronter, mmh. ben voilà, à ouais. coups de barre de fer. Où oh. puis il s'est fait démonter, et euh, oh. Oh. Oh. alors que le week-end se, se mettait un plot de, de, de contention ouais. sur l'unité sur R4. Donc on identifie euh, très très bien, clairement, clairement R4W9. Ouais. Si on le voit, on le reconnaîtra. Exactement. Okay. C'est une unité R4 euh, avec, des, avec des couleurs. À oui, voilà, 4. on connaît oh, les genre. couleurs. On, voilà. sait de, voilà, on sait de, voilà, quelle couleur il est. Tu là. le vois, tu le reconnais. Ok. La barre de fer, c'est super. Euh, ah, voilà. Ok. Bon bah passage, passage au KGB alors. <rire> bon le mec, je lui ai accroché les pieds en l'air et les pieds au sol et les mains au sol. Ah oui parce bah, il est je... comme une saucisse comme ça. Ok. Ok. J'ai une barre de fer. T'as une barre de fer Ouais. Et je veux dire. C'est ça des héros Mais on n'est pas des héros Ah, il y a des raquettes Ces droïdes-là, qu'est-ce que vous voulez à ces droïdes Juste pour dire l'unité R2, il y a aussi sa petite scie aussi. Non, mais je ne vais pas le frapper, je ne l'ai pas frapper, je vais juste lui poser. La porte est ouverte. Je crois que ton fils n'a pas refermé la porte. Peut-être qu'il. On s'entend. Peut-être qu'il C'est y a quelqu'un qui est bon Ok, d'accord. Exprès, je sais. On ne dit rien. Non. Alors, c'est qui, ces droïdes euh, euh, Ouais, on voulait le, on voulait l'unité R4. C'est pour ça que vous me tabassez Oui, et pourquoi bah, Parce que notre patron le voulait. Le grand patron le voulait. Pourquoi Parce qu'il a des données essentielles. Quelles qu <rire> Mais je sais pas, moi. <rire> BAM Je ah, oh, la question. Je sais pas, moi, j'obéis aux ordres. Il voulait, une, euh, il voulait un droïde, on lui livre un droïde, c'est tout. BAM <rire> <rire> Bon. Et là, lui, il tombe pas dans les pommes quand c'est lui. Il est super violent. <rire> là, il tient le coup, là. alors, voilà. <rire> enfin, pam, c'est quoi si tu lui brises ah, des bah, membres Non, bon, je le retape dans le, dans le lit, quoi. Ah. Tu me dis, j'ai une barre de fer tu temps, pour brises euh... un fois non, non, non, mais je, je, je même suis temps c'est du pam avec ta petite main maflette. Bah oui. Euh... Non, mais je suis sympa. Moi, je fais juste attendre euh, la viande. Après, c'est R2. Ah. Tu peux pas lui mettre le doigt dans une. Non, je vais faire non, ça. Non, il va tomber dans ça, les pommes. Mais je le touche pas. pas, je pas moi, je, je sais sais, sais, le touche pas. Il est en piteux état. ça, ne s'améliore pas pour lui. Donc, ça va pas s'améliorer. Mais un truc que je peux lui assurer, que ça, ne va pas s'améliorer pour lui. C'est fragile. Il fait pas beau. Non, il fait pas. Il fait un temps à faire un jeu de rôle avec des potes. T'as vu Une bière. C'est ça. C'est ça le jeu de rôle, tu vois C'est encore ça. C'est quoi l'histoire des druides Mais je t'ai tout dit, je peux, pas rien dire, je peux pas rien dire de plus Ramène la scie <rire> Bon <rire> moi je, je reviens, non Ou alors là... Non mais je discutais pas de hein Ça y est, t'es arrivé hein Si ouais, bon. ouais, t'as pas pris trois plombes... Approche la scie de son oreille, je vais vous montrer ce qu'on m'a ouais, fait ouais. Donc, Moi je sors mes griffes et je commence à... Me... Caresser... Ah, euh, abîme pas Tu veux ton... moi. j'ai de coercition ah, pour ouais, voir c'est... Un oeil en moi, mec Non, on est dégueulasse C'est pas ça que je veux faire Combien en difficulté difficulté 1 Je vise. <rire> <rire> bah en même temps une, une tu, réussite, mais tu, mais je... tu, tu pourrais viser la plaie que tu lui ai oui, faite tu vois par exemple non, alors, le, mec, oh, est, mec. le mec enfin, euh, il est, euh, est hyper intimidé enfin là il, il ressent tu... qu'il va claquer quoi il aurait aucun intérêt à mentir ouais il a peut-être je sais pas où est son patron il va vous faire croire qu'il sait pas c'est ça la question je pense que qu'est-ce qu'il du droïde. bon énorme bon moi j'aurais deux bonnes questions pourquoi ton boss voit ces droïdes mais je sais pas, il, est, il avait l'air important à ses yeux. Il est où bah, Il habite pas ici, ça c'est sûr. Ça est où, moi, il est où ton boss là Mais moi je sais pas, on, on le voit que quand il vient nous voir. Hein. Je dis dire un truc ici c'est moi qui fais le ménage. Et foutre du sang partout, après c'est moi qui me le tape. Donc tu vas nous dire ce qu'on veut et comme ça on fait pas de saleté. Je veux vivre. <rire> Très bien, et nous on va savoir où est ton boss. Mais tu parles de qui Baudin Boba. Baudin Boba Exactement. On Ce le voit bien. que très rarement c'est Daroblund qui négocie avec lui. Daroblund c'est qui bah, C'est le troisième mec qui... Ouais. Et lui il habite où bah, Spire. C'est comme ça ah, que tu t'appelles. Hein. Il... Spire. spire. Ouais. Elle est où ouais. Parce que, euh, Vu la bastos dans le buffet qui s'est pris. On a une planque pas loin de la cantina. Ouais. Ok, là, délais... elle est où ta planque ouais, il, Pétain, te donne... ouais. il te donne les indications. Très bien, je le remercie. <rire> il il vrai. le non, non mais non, il va rester là. Je vais le vendre par les <rire> <rire> on n'a pas, pas fait une, une tôle dans, dans le vaisseau Moi je dis je dis ça dans Bad Batch, une fois qu'ils ont fini de, de, de faire des, des, des questions, ils tuent. Hein. Ah, moi je tue pas moi. Non je sais pas. Es C'est un peu. héros. C'est une héroïne. C'est ouais. bon. Ouais. Moi je veux le vendre à Drex pour qui servent hein, qui nous bosse dans un bordel. <rire> Bon, Z2, tu nous le découpes et tu nous le. Non, reste le que, Dans le compacteur, derrière, il, il reste, il reste dans le Est-ce qu'on peut le cryogéniser non, a À la vanille. vanille. Non. Il est non. très bien là, il est très bien. À la vanille. Non mais moi j'ai hein, sous sa tête. Okay. Non, mais attends, moi j'ai peur qu'il nous crée des ennuis, quoi. Hein. Je dirais, on gardait un type vivant dans le. Il n'est pas en état de nous créer des ennuis. Ok, allez. Que, en <rire> vrai, on on l'attache, bon, alors on est à l'endroit où il y a la. On a l'endroit de la planque. S'il il n'a pas de soin, ça va. Attends, vous êtes combien dans votre bande Parce que la planque, c'est une chose, mais savoir qu'est-ce qu'on va se prendre c'est autre chose. <rire> bah, là pour le moment on était que tous les 3. Mais... Non arrête tes conneries. Hein. On peut appeler des renforts. Je sais pas, pas ce que une fait Darwin. On 3. Non. Oh. Bon on peut monter jusqu'à 12. On 12. D'accord. On peut monter jusqu'à 12, mais... 12. Ah. Ah. Jusqu 12 mais là. Euh... Attends, sur les 12 je fais moins 1 et on quoi, est... ou pas. On n'était pas mobilisés. <rire> moins 2. On en a tué un. Et ça fait combien de temps à vous mobiliser je sais pas ce qu'a prévu Darrow. Putain, et hey, vas-y, allez ramène. Non, en, en une heure il peut rappeler tout le monde. Une heure, très bien. Okay, on avance. Que... C'est quoi les? Là, il nous a dit où c'est que le type euh, Créché, hein. se créchait. Et il nous a donné des informations. C'est un endroit, euh, ouais, euh, vous savez, à Formos où est la planque qui Non, non mais c'est un mode bunker ou c'est. C'est un entrepôt. C'est un entrepôt. Ouais. Ok. Qu'ils ont transformé en zone de vie. Et... D'accord, qui est quand même bien défendu, ou on peut imaginer que c'est bien défendu, ou... Ah, il n'y a pas de tourelle de... Non, ouais, voilà, c'est a... pas la guerre non <rire> plus, quoi, <rire> c'est un entrepôt, quoi. Et un entre Donc, okay. si on se la joue... Ninja Bah, plutôt cool voilà <rire> <rire> <rire> Ça voilà Nous, on est les cool œuvres. et dans cool il y a cool. Si on la joue cool, on peut peut-être faire une approche, quoi. Ça, tu juges... Euh... Ok, bon, ce que tu va, veux. je pense qu'on va s'équiper. Je te laisse que, à ton propre jugement. Est-ce que si j'ai tête, ta tête dans mon sac, j'ai plus de chances qu'on ouvre la porte <rire> Non, c'est peu <rire> probable. <rire> bon, d'accord. Euh, quel type d'armement vous avez là-bas euh, Tout ce qu'il faut. Très bien. Un, euh, 3, contre 1, 3 contre 10, c'est chaud. Hein. On a déjà bouffé euh, quand, on a acheté, quand on a attaqué le camp, c'était pas mal. Il hein. n'y a qu'une entrée à ce repère Il euh, y, y a deux entrées. Moi, si je suis à 4 km de l'endroit, je suis jouable. Il y a l'entrée principale, une sortie arrière et un accès sur le toit. C'est où précisément C'est où, où dans la ville On l'a vu déjà un peu où c'était euh, oh, oh, Oui, en gros, il t'a expliqué. Hein, C'est à, à, à 5 minutes de la cantine. Alors, attention, on y va pour faire quoi Repérer. Pour repérer, on y va pour récupérer... Aller, bon. Mais maintenant, ouais. l'autre niche. Non, mais on y va pour récupérer le druide pour une pure vendetta, on va leur péter tous la gueule. Ah, c'est de la vendetta ah, Non, mais l'objectif, c'est de récupérer le droïde pour. Ouais. Euh, non, franchement. On veut faire du fric, c'est ça notre mission Certes, mais moi, riz. le droïde et la nana, j'en ai rien à branler. C'est vrai Ah, bah, non, on se casse alors, on va faire autre chose. Moi, source. par contre, la tête à 10 000 crédits, ça, ça me botte. Ah, ouais, ah ouais, toi, tu Ah ouais, bah, toi, euh, tu ah veux... tu le chasseur de primes, lui. Baudin. Hein. Ah, moi, Toba. Ouais, il y a écrit criminel plus chasseur de primes, donc. Que ce soit quoi. Mais euh. sa tête, a est mise à prix Darrow Tu sais pas. Non, mais je te pose la question. Non, tu regardes sur, tes, sur ton réseau. Et lui, lui là, est-ce que elle est es mise à prix Non, non, non. a priori, non. Pff, je, franchement, enfin, bah, bon, moi, je suis d'avis qu'on s'en débarrasse. Mmh, Comme on peut, peut faire lui. du pognon avec lui. Avec lui Oui. Je connais une fabriquerie de sandwiches qui cherche de la viande. <rire> <rire> euh... J'imagine que vous avez cette conversation devant lui Oui. Oui, ouais, carrément. Bah ouais. On, on, on lui montre qu'on qu <rire> se non, prend la tête pour lui, Non, non, moi, je veux lui faire comprendre que j'ai pas envie qu'il meure, pour pas qu'il semble désespéré et qu'il cherche à fuir. Ok Plus que ça. Mmh. D'accord, je veux pas qu'ils se sentent euh, acculé. Je voilà, je, je laisse une porte de sortie mentale. <rire> Aujourd'hui, genre... <rire> à, à, mais... à cet instant précis, il, il est pas hyper optimiste sur. Euh, je les fais de survivre. Sur fiers, fiers, fiers. Calme-toi. Tu vas pas mourir. Hein. Ouais, non, mais euh, tu, tu vas Tu vas être transformé en J'avais oui. J'ai du pas Pareil. <rire> non, mais je vais pas te soigner non plus. Ah. Par contre, tu vas pas un mourir. Petit, <rire> un petit steam, là. Je veux pas que tu croies. Au pire, ce qu'on a fait avec le dernier qu'on a chopé, on l'a laissé sur le on s'est on s'est barré. En fait, tu joues bon flic et je joue mauvais flic. Ouais, c'est un peu ça. Ok. Bon. pire maintenant, je vais te péter la gueule, tu vois... En tout Attends, il y a le... Encore non, il, il y a le... Euh, Z2, il peut communiquer avec nous, avec, le... avec un communicateur. Z2, il peut envoyer des messages en holo, en fait. S'il si, ouais, si, bon, okay. a vraiment envie de te dire... Euh, T'es un mauvais maître. Ouais, il peut te ouais. <rire> l'écrit <Il t> <rire> Bizarre, <Il> ripide, <rire> trip. Ouais, <rire> mais il peut il te peut connecter à ton communicateur. D'accord, bon, bah ben, comme ça. Et j'ai donné aussi les... Des infos pour que la nana aussi communique avec nous. Ok, tu as donné ton identification. C'est quoi précisément les infos qu'on a eues sur R4W9 Qu'est-ce bah, qu'il a lui Lui, il a des données astromech, euh... Putain, il, il a des cartes et tout. Ton boss là. On en connaît, la on connaît sa couleur, on, on sait Ouais. Il cherche des données euh, astro-gation euh... Non, lui non, c'est forcément le grand patron qui a besoin de ça. Pourquoi oui, euh... bah, à non, ça, on... Il veut des raccourcis dans lhyper sûr T'assures. Ouais, T'as jamais bossé pour un boss, il m'explique pas toujours ce qu'il veut. Moi, moi je, je reçois des que... ordres, je m'exécute, c'est tout. Moi j'ai toujours eu des relations courtes avec mes boss. Ils sont tous finis comme toi. Ouais, t'es pas un client facile. Bah moi je, je suis exigeant. Je vois. Ok, bah on lui met un baillon. Mmh. Voilà. On l'attache bien. Ouais, il est bien attaché là, t'inquiète. Z2, s'il si veut se délivrer, tu nous appelles et on réapplique. <rire> J'aime quand on lance. Ses... Tu le fais bien. Et on va dans la planche. <rire> tu es avec son bois, son briquet. Bon, on. Dire qu'il qu est même bien. Qu'est-ce qu'on fait On va en exploration. Euh... On y va, mais c'est bon, on s'équipe. Mais bah, oui, non, mais oui, là. là ouais. La grenade. Tontal. Alors là, c'est bon. Je vais repartir. Je vais, je vais le mec. Encore Je vais juste lui dire un truc. Pas à la, la tête. Un mot, de... un mot à l'oreille. Jamais, t'arrives à survivre. Tu diras à tout le monde que c'est Macha qui t'a fait ça. Mmh. Et je fais une petite tape sur la tête. Mmh. Je veux que tout le monde me connaisse. pris <rire> ah, la répute. As pris la répute. <rire> Comme ça, il pourra s'auto capturer. Non, mais c'est mon travail sa répute. Mmh. C'est ma motivation. Ok les gars. Vous Donc, vous équipez. Ouais. C'est quoi Full stuff. Full, full equipped. Ah full stuff, mon gars. Moi, je me rajoute. Ah, armure euh, et tout. Mes, mes grenades que j'ai et puis voilà. Steam pack. Armure mais pas de casque. Ok. mettez vous peut-être un Steam pack d'ailleurs si vous êtes blessé. Vous en avez des steams Moi j'ai des Steam. Moi euh, je me, me retape avant d'y aller. Hein. T'as du Steam J'ai du Steam. Je peux te filer deux Steam si tu veux. J'en ai trois. Bon, ouais. J'en ai trois. Le premier il te fait récupérer 5 euh, niveaux de blessure. Et ben je suis nickel. T'as pas besoin non, du deuxième. Ça, plus prends, moins, à chaque plus fois. fois que tu en prends un, tu, tu baisses en efficacité. Et je vais en un aussi. Comme ça je repars full life. Le stress, c'est pas oh, aussi est avec le Steam, Steam. Alors, euh, ouais, c'est une nouvelle. Euh... Ah. Non, non, le stress, ça n'a rien à voir avec le Steam, mais le stress baisse au bout d'un moment. Euh... Ouais, on est sur une nouvelle scène, ouais. Ouais, ok. Euh, vous, vous, regagnez beau, vos... vous regagnez deux points de stress. Ouais, il va falloir que je prenne à me stresser. Stress-toi à fond. Ouais, stress, toi, ouais il va falloir que je prenne à me stresser pour, pour être plus efficace. faut bah, que c'est facile à faire tomber, hein. avec les avantages. Ah ouais, c'est ça, ça descend. Ah ouais. Ok Surtout moi, pour de, surtout pour des, food, des gens aguerris. Armure, bur, mmh. deux grenades, fusil, sniper, blaster. Ok. Bah écoute, moi j'ai mes habits renforcés. Grenade à fragmentation, grenade étourdissante, comme ligne de poche, macro binoculaire, steam pack, sac à dos. Les mecs vont aussi, noche. Euh, <rire> je tu prends... prends ton sac à dos. Oui, pour avoir ton ah, oui, oui. Oui. Ouais. Je prends oh. ma carabine blaster. As un de sur les ouais. tu, vous en avez une aussi je pense. Est-ce que euh, le pistolet qu'on euh, a récupéré sur euh, la chiasse, il est de meilleure qualité que ce que nous on a Je sais pas ce que tu as. Moi j'ai un blaster léger, moins, distance moyenne. Ah oui lui c'est un pistolet blaster. Il <rire> Donc... fait 6 de dégâts, critique à 3 au lieu de 4. Eh ben j'échange alors, ah ouais. je vais récupérer ça. Ouais. Alors tu m'as dit quoi ajouter ce... dans la liste C'est un pistolet blaster. Tu utilises combat à distance, combat léger à distance. Il fait 6 de dégâts. Donc il est à moyenne distance non. Euh, Moyenne, oui, portée moyenne. Ouais. Euh, distance, on l'a dit, dégâts 6. Dégâts. Dommage 6. Voilà, tu déclenches un critique à 3. Donc 3 avantages pour pouvoir déclencher un critique. Okay. Encombrement 1. Encombrement 1, ok. Voilà. Réglage étourdissant. Tu peux le mettre sur euh, étourdissant. Alors pareil pour Et ça fait combien en pool de dés, ces choses-là Ah bah ça, c'est ta compétence. C'est combat à distance légère. D'accord. Combat à distance légère. Des armes ont des attributs, des fois. Là, euh, entre autres, il a euh, étourdissant. Donc ça, pareil, pour déclencher un attribut, il faut deux avantages. Et vous pouvez euh, utiliser l'étourdissant. Étourdissant, l étourdissant mmh. ça, fait des dégâts, ça fait du stress plutôt que des dégâts. Mmh, mmh, mmh. <rire> Moi, je n'ai pas vocation à étourdir. Mmh. <rire> Voilà. Donc j'ai... Euh, moi je prends mon, fusée, mon blaster de poche et euh, la carabine blaster. Ok. T'as les caractes de la carabine Ouais. Ok. C'est pareil qu'un ouais. fusil blaster en fait. Moi j'ai toujours ma veste protectrice, mon blaster lourd et là je prends mes deux grenades étourdissantes et ma grenade. Mm -hmm. ce de... Ok. Très bien. Allons-y. En pleine nuit vous sortez de votre vaisseau suréquipé. Pas de ouais. problème. On va tellement les défenseurs. Vous êtes deux, <rire> hein, tu <rire> gardes la boutique. <rire> Pas maman. <rire> T'as compris ce qu'il a dit Ouais, là je sais que... C'est foutu gars. Il dit que j'allais acheter un truc pour, tradu pour traduire. <rire> <tu> sais... <rire> ok, vous dirigez... Euh, tels moi, les ninjas à travers les rues de Formos en pleine nuit. Non, non, musique, non, euh, non, non, non, non. musique de Rocky et <rire> on l'avance comme ça. Est-ce que donc autour de ce bâtiment... Ouais. Euh, quelle est la topographie aux alentours de, de, de, ce, de, de cet entrepôt est-ce euh... qu'il est plein centre-ville, entouré de bâtiments et donc avec peu d'horizon Est-ce qu'il est seul dans une zone, genre dans une ZAC La Première euh... version. Plutôt en ville Oui, est en ville. Un grand entrepôt qui fait 30 mètres sur, euh, sur 15. Uh -huh. euh, effectivement, euh, avec des rues et ruelles alentour et des toits alentours. C'est habité autour C'est euh, quelque chose qui est, est dans vous. un quartier vivant ou plutôt dans un quartier délabré plutôt Dans un quartier calme. Calme, ouais, calme. Surtout à cette heure. Hein. Mais vivant, il y a, a, a, a les... peut-être des habitations. Il ouais. y a, a euh, peut-être, il y a sûrement des habitations. Mais toutes les habitations sont habitées. Il n'y a pas un endroit où je pourrais moi aller me positionner en, sur des toits. En ouais, sur les toits. Ah, sur des toits là, sans problème. Ils sont accessibles les toits? Assez aisément. Ouais. ouais. Euh, Est-ce qu'il y a beaucoup d'amoncellement un peu partout? Il suffit que tu grimpes. Est-ce qu'avec mon viseur télescopique, j'ai une capacité à voir à travers les bâtiments, du genre non. thermique, couilles, je sais pas non. quoi? Non. Ça, ça m'aide juste à viser. Comme on l'a mmh. dit. les ça fait, ba... ça fait baisser ta difficulté. Les électro-jumelles, elles ne permettent ah. pas non plus, elles, d'avoir. Qu'est-ce que une... te permettent les électro jumelles Ça ouais. c'est intéressant ça. Il faut deux. que je cherche, hein. On va les couper <rire> en deux. Il faut qu'on fasse le point de ce qu'il y a dedans et qu'on s'organise bien. Avant que je fasse un jeu de merde et que je tue. Euh, <rire> ouais, c'est pas mal de, de se préparer. Pas. Ça se fait. Alors les électro-jumelles, il faut que je trouve ça. Mieux. Page 204. Euh, hum? Page 204. C'est vrai? J'en sais rien. Ah bah vrai, non, tu m'arranges <rire> Alors... si tu sais. C'est -ce qu quoi pas ce une... MJ là? Il sait pas ce que fait ah bah, moi bah, je connais pas tout le bouquin par cœur. T'as pas une liste des équipements? Moi, le, ça c'est le boulot du joueur de connaître son équipement. Hein. <rire> Electrojumelles. Ah, tout dépend de l'espèce du modèle bien sûr. En termes de jeu, les électrojumelles permettent de voir normalement lorsque la lumière est très faible ou très intense, tout dépend. Mm -hmm. Et là, c'est la nuit. Oui, donc on verra bien. Et peuvent zoomer sur une dizaine de kilomètres. D'accord. Les personnages qui les utilisent ignorent un dé d'infortune, donc un dé noir imposé par la distance ou les mauvaises conditions de lumière. Ok. C'est tout quoi. C'est tout. Tu vois pas à travers les. Pas n'est travers... C'est pas infrarouge, c'est ouais. pas ultraviolet. Ce, ce bâtiment, il est, il est plutôt close. Il est plutôt, j'imagine, c'est un entrepôt. Donc... Ouais, c'est un entrepôt. Il y a pas beaucoup d'ouverture vers l'extérieur. Donc, pour moi, il y a quelques fenêtres. Est-ce que est là, de, de la vie déjà autour? Il y a de la Oui, il y a des lumières dans les bâtiments alentours. Alors, le, il y a plusieurs entrepôts. C'est -ce des... le seul où vous, vous percevez un halo de lumière qui viendrait de l'intérieur. Et puis, il y a quelques lumières dans des, dans des habitations. De, de, de la vie aussi dans le sens. Est-ce que, Est que ça bouge dans les speeders, rues Des des gens, des non. machins ou au ou loin, ça... mais pas trop dans ce quartier. D'accord. Et donc, en gros, moi, je n'ai pas un point à l'extérieur de ce bâtiment où je peux me mettre et être... Euh... Bah Si, ça dépend ce que tu vises. Tu peux facilement trouver un toit pour viser l'entrée principale. Ou la, ou le, ou et l'entrée principale est le toit. Mais tu ne viseras pas l'entrée, le, le, enfin la sortie. À enfin l'intérieur le... mmh, mmh. du bâtiment. Ni l'intérieur du bâtiment, ni euh, l'accès arrière. Puisqu'il vous a dit qu'il y avait une, une porte de sortie par l'arrière. Bon, je, la je suis pas optimal dans les... Ma condition n'est pas optimale dans ces, dans ces conditions. Dans ces, tu ta, peux couvrir la, fa la façade et le toit. Je peux juste couvrir la façade. Mais si je couvre la façade, ce qui m'embête... C'est qu'après, bah, je serai en retrait, quoi. donc je mettrai du temps à vous rejoindre s'il y a du grappage. Il faut qu'on arrive à le faire fuir par la porte. Vi, viens avec nous euh, dedans, et puis toi tu tires sur les mètres au loin. Le, le hangar a l'air d'être assez énorme. Toi, ça. Oh, énorme, 30 sur 15. Je je vais te te dire que si tu es un, un bout et tu tires à l'autre, ça fait quoi Portée longue euh, Alors, en fait, si vous mettez ça haut en poste de surveillance face à la façade principale, par exemple, vous arrivez par l'arrière. Vous, les mecs qui vont sortir, ils seront ouais à porte. Enfin, tout dépend à quelle distance ils décident de se mettre, mmh. sachant qu'il est plus efficace à portée longue avec son fusil. Et tu peux te mettre dans l'alignement de la rue à portée longue et couvrir toute la rue sur la façade, dont la sortie principale et le toit. Mmh. Pour toi, vu ton vu ton sens tactique, mmh. c'est mmh. ce qui te semble le plus mmh. évident. Mmh. Mmh. Ton, le défaut de cette situation, c'est que tu ne, mmh. ne participes mmh. pas l à l'arrière. Ouais. Si, pas à distance, mais c'est ton ouais, job. Distance, ouais. et, euh, mais surtout, tu couvres pas l'arrière. Et après, on est à 2 contre hein. enfin, Ils ont pas de chance, coup. les mecs, J'ai nous, on a un truc au mec. Juste quand on descend du vaisseau, je remonte au pas de course. Ah non, t'es parti. On est parti. Là. Quoi, tu voulais encore les menaces Encore ah, Non, mais j'ai un truc. il s'appelle quoi, ton droïde, là Z2. Eh, hey, Z2, Z2, Z2, tu peux demander un truc à notre invité Il y a un mot de passe pour entrer, dans le... Ouh <rires> il dit quoi, là Xénologie, <rires> non, je peux ah, C'est bon il faut quoi pour comprendre ce qu'il a dit Et sur le communicateur, ça fiche Non. <rire> C'est la... le fait qu'il ne veut pas me répondre ou le... Ça fiche Non. Tu, tu peux le demander Non. Tu es rien non. dire <rire> Putain, t'as pas un truc à arc électrique quand il Non, a... j'ai pas encore installé, je installé un petit bouchon d'entrée. Dans... Bon. Enfin, si, j'ai installé un bouchon d'entrée. On a dit qu'il n'y avait pas d'aller-venu dans le bâtiment. Dans le bâtiment, vous savez pas Non, non, mais à l'extérieur. Des non. gens qui sortent et qui rentrent, non. qui rentrent et non. qui sortent. D'aller-venu. Du bâtiment, non. Non. Bon. Prends la porte arrière, on oui, y va à deux. Ben moi je vais me positionner euh, à la porte de devant pour. Comme ça, euh... s'il y a des gens qui rentrent, tu les fumes tous. Toi, tu trouves ah, facilement si une position où tu rentres aussi. T'as toute l'allée en fait. Ouais. Ouais. Moi je me mets, euh, toi. s'il y a quelqu'un qui rentre, tu le fumes parce que ça ouais. peut être des renforts. Et la prochaine fois qu'on m'achète quelque chose, c'est une thermique. Ok. Exigeant. Suis... Hein. Ça coûte cher une thermique On en parlera plus tard. Il faut trouver, Marché noir. Bon ben on, rend, enfin, on va vers la porte arrière Ouais j'ai compris Très bien vous êtes, enfin, Sao est en position Personne ne le voit enfin, Fais-moi un petit jet de discrétion quand même Difficulté 1 Je sais pas comment tu gères ça <rires> <rires> <rires> <rires> bon, Je mets une sable sur les yeux <rire> Mais bon c'est un professionnel oui. Et merde Et merde Merci bien Merci. Difficulté. Enfin, vous allez tous faire un jet de discrétion euh, pour voir comment vous approchez. Toi, difficulté 1, parce que je suis le moins, puis c'est ton job. Et les autres, difficulté 2. Et ben, vrai. ça passe. Ouais, c'est une, une réussite. Juste une réussite. Pas d'avantage, juste une réussite. L'avantage est contrebalancé. C'est dissimulé. Ouais. Voilà, euh, T'es août... dissimulé et sur le toit, t'as ton voilà. capuchon sur ah la tête. Ah euh... euh... Je vois pas mieux On voit que lui... les choses. Quoi. On, On voit pas. Non, c'est surtout qu'on voit pas. Ok. Difficulté 1. 2. C'est la filature. Ouais. J'ai juste euh, fini Non, c'est pas moi. Hein. Deux réussites et une. Euh, et un bonus. Un avantage. Et un avantage. Ok, je vais prendre des jaunes. Que... Ouais, T'as un, gra... un des bleus. un des bleus grâce à son avantage. Un deuxième des bleus. C'est un fou success. Vous êtes... Euh... Monstrueux, hein. Ah ouais On est ninja. Ouais, ninja. Les Les ninja. Bougies. Vous arrivez à l'arrière du bâtiment. J'ai quand même fait 5 réussites. 5 réussites Ah ouais, impressionnant. Je sais. <rire> tu peux pas déclencher de je critique, vois. je suis désolé. Mais, ouais, mais, mais, mais j'ai pas d'avantage. Je... C'est magnifique. Mmh. Non, mais t'as bénéficié de l'avantage de croc. Bref, vous arrivez à l'arrière <rire> du, du bâtiment. J'étais tellement déjà... Vous êtes à la porte et vous entendez parler à l'intérieur. Bon, maniez-vous Je que vous soyez là dans 5 minutes je tire <rire> On se la voix Vous l'avez pas entendu parler ben là on a entendu, oui. ah, hein, mais l'a entendu le mec Ah mais la voix du type... Euh, euh, ah c'est le mec qui est resté entendu. à table et qui a jamais parlé lui ouais. ah, Fripouille, hein, brigand... Petite salope J'ai une grenade si tu veux <rire> Je regarde la porte pour savoir s'il a un petit système de sécurité, un truc comme ça... Ou si on ouvre c'est... On se fait crame Fais-moi un jeune informatique Bien sûr C'est là où je... Non mais tu veux faire sonner la porte <rire> veux... Non il veut repérer un système ouais, mais bon. Combien ouais. en difficulté Difficulté 1. Facile. Magnifique. Deux réussites. Deux réussites Il n'y mmh. a, pas, a, de pas, de de de y a pas de système de sécurité. Bon, Par contre, pas une porte... tu sais que ce n'est pas une porte qui est, qui est discrète. Ah, C'est une porte ah, oui. d'entrepôt. À, ah, oui. <rire> à partir du moment où tu vas l'activer, oh, ça va faire du bruit. <rire> non, non, ça va sauver. Une porte normale qui va. <vrai>. Avant que tout ouvre, on fait quoi C'est quoi le plan Oh les mains en... <rire> C'est ah, ah, ah, pas mal de faire un plan. On veut le druide <rire> on, on veut le druide On nique ah. votre mec, le <rire> qu'on a oh, en otage. Et eh, eh, ça où Toi, tu vises <rire> la porte qu'on va ouvrir, c'est ça Non, non. Je, vous je, je, êtes je, je, passé je, par la porte de derrière, derrière. Je suis à la porte de devant. D'accord. Théoriquement, la porte de derrière, les mecs. Euh, ah non, on a entendu quelqu'un parler, donc euh, y qu il, qu il y a des chances qu'il soit pas loin. Est-ce que le fenêtres à l'arrière ouais. Il y a un soupirail crasseux euh, à 2 mètres plaît, de hauteur. C'est ton terrier, ça non <rire> À 2 mètres de hauteur. Et je le sens pas de rentrer à vous, hein, Ils sont 10 gars. Mais, mais on hein, passe là. par le. Par où tu passes où Par le soupirail Ok. Tu passes pas par le soupirail Je passe pas, ah, pas euh, non, Je me pète les côtes, soupirail. C'est grand comme ça. Grand. Ah, mais je suis menu, hein, c'est écrit sur ma fiche. Oui, mais ça passe pas. Ah. Je, je veux pas mettre en doute ta situation. Est-ce que on est en communication tous les trois moi j'ai un commun, vous ne me l'avez pas ah, dit, moi aussi. mais euh, ça commun. peut se faire. Et je ne ouais. sens pas de rentrer en front. Hein. Communicateur. On Est-ce on est est que je... vous voulez que je fasse diversion Tire un coup dans la porte, à l'arrière-tête. Je pense qu'avant de le faire, il faut que vous ayez une vue sur les choses. Il faudrait avoir repéré le droïde, savoir où ouais. il est, s'il si est là. Je trouve qu'il n'est pas là. Euh... Il remet en, en cause toute la mission les gars. Non, je ne remets pas en cause toute la mission. Je fais un plan. Un quoi <rire> On tire sur la porte, et nous, on débarque. De toute façon, on ne peut pas voir pas à l'intérieur, ou là, d'autres fenêtres. On ne peut pas voir à l'intérieur. Sauf euh... si tu fais la courte et que tu essayes de voir à travers le soupir ah au, au moins, on peut faire ça. Pour... <rire> tu veux me faire la courte toi On ouais. faire pas, une si discrétion. c'est pas non plus... Non, euh... mais vous avez déjà fait votre jet de discrétion discret. Donc tu me soulèves, voilà. Et moi je regarde pas à fenêtre. Ok. Tu... C'est vraiment crasseux, tu perçois de la lumière à l'intérieur et euh, une vaste étendue euh, ouverte. D'accord. Euh, à... bah, tu vois un spider euh, et pas mal de caisses. C'est tout ce que tu vois. C'est tout ce que, que tu arrives à distinguer. Non, tu pas à avoir de, de percée. La crasse, elle est de quel côté euh, Des deux. Enfin, beaucoup de poussière à l'extérieur. À la limite, tu peux jouer, ah mais. Non, ça. Je... Trop risqué. Ouais. D'accord. D'accord. Ok. Qu'est-ce que je peux dire Le dé de fortune, c'est quoi C'est le bleu Le dé de fortune, oui, c'est le bleu. Le dé d'infortune, c'est le noir. En fait, j'ai trois dé. Les... Trois dé. Les... Putain, qu'est-ce que je vais bien faire et... Moi, je pense. Moi, j'ai je... en... une petite diversion, elle est bien stylée. Bah, ouais, bien. ouais, ouais. Ah, les mecs, si sont sur bon l'objectif et bon ils se demandent ce qu'ils vont faire. Oui. <rire> et puis, moi, j'essaie de rentrer discrètement, c'est en parallèle. Tu sais, tu fais du bruit, pendant que tu fais le bruit, boum, je rentre. Tu vois et après, je les gère un par. un. clac, Il va ouvrir la porte, ils vont être 25. Oh, oh, merde. problématique du, du, de l'effet tir... Enfin, non, ils sont tous à l'intérieur. Je sais pas de quoi vous parlez. Moi, j'ai peur de révéler ma position. Bah, c'est juste un shoot, hein. Ouais. ouais c'est un shoot au fusil laser. Donc, si tu veux, c'est traçant, quoi. Donc, on peut... Je, je le dis, je vais révéler ma position. S'il y a des mecs à l'extérieur, ils vont me détecter. S'ils sont tous à l'intérieur, ça peut ne pas les attirer vers la porte. Et au contraire, les pousser à être acculés vers le fond du bâtiment. Je le dis, pour que ce soit clair, en faut, faut en temps temps et qu'on ne me re reproche rien. Et en même temps que tu parles, tu vois un groupe de trois personnes qui apparaissent dans la ruelle. Es ah, fondé, tiens, tiens. <rire> ça fait <rire> trois de moins. Attends, et tu peux nous le dire ben, Je te le dis. Je vois trois types qui approchent de l'entrée. Au max dedans, donc il y en a sept. Ah, parce que toi, t'es resté sans 10, quoi. Ah oh bah, il dit 10-10, je prends le pire cas, quoi. Est-ce que t'as vu qu'il a un sourire oui. <rire> sadique et non. ignoble Le non, truc, c'est que ça. moi, je suis persuadé que les mecs, ils savent, qui savent déjà qu'on est à l'Astroport. Je suis sûr qu'ils ont toutes les infos. Bah, ils ont toutes les infos, oh, puisqu'on a blessé le boss. Alors, le boss est en train de paniquer, et ils sont en mode, on va se casser, remballer les, remballer les affaires, on, on se tire. Donc, si on n'agit pas maintenant, ils vont nous assassiner dans la nuit, quoi. D'accord, je que j'essaie hein. d'en négocier trois, quoi. Ouais. Ouais. Moi, ouais. Mais je te fais confiance, <rire> mec. Headshot, headshot, headshot. Moi, ouais. Et quand tu quoi le à... sniper mmh. tu... Oh, ouais, non, mais... tu commences à les canarder leur gueule et quand ça bouge dedans, soit ils sortent par la porte et là on les déglingue. Bah, T'es ok euh... moi, je suis même bien le, sac, sûr. Euh, le, le, le sac, de lézard là, mmh. le sac en peau de lézard. Je peux t'appeler chaussure <rire> Je vais t'appeler Chanel. <rire> <rire> Allez feu, on y va. On que va se style Dites-moi, moi, moi je partir... veux savoir ce qui se passe. Il chute sur fall les trois mecs qui sont à l'extérieur. Déjà, déjà un. déjà un. Bah, il va shooter <rire> sur les trois. Il a confiance en lui. Il va faire. Euh, Utilise un point de force. Oui. Et nous, on va. Euh, on va rentrer. On va, on va écouter ce qui se passe. Ah et voilà. On va je dire, comment ça se coordonne Et alors, on va tous faire un jeu d'initiative de calme pour vous. Oh merde. Calme, je suis oh, être bon. Je vais être stressé. me claque dans la gueule touche. histoire que vois, aussi. je oui, oui, oui, Pour savoir. Euh, je te stresse, tu me stresses. On peut se stresser tous stress, les deux Difficulté. Il n'y a pas de difficulté sur l'initiative. 1. 1. 1 un. Ben un plus une, une réussite. C'est un point. Point. important. 1 point. Voilà. Un point. Un C'est point. Point. calme. Il y a 1.1 aussi. 1.1. Un un point. Point. On est tous pareils. Très bien. Ce premier round, vous avez l'initiative. Puisque sur. vous avez la surprise. Ouais. Je tire avec une arme lourde à distance. On est bien d'accord. J'ai 3D... Yaun. 3D yaun ion. Yaun, d'accord. Ils sont à portée longue, mais comme tu as un viseur, t'as que deux de difficultés. Ah, Télescopique. Donc là, là oui. j'ai que deux en difficulté. Est-ce que... 2 de 3. Faites que je me sois stand-by, préparé, Et posé, tu peux, allongé. Tu peux, tu peux me dire, je fait une manœuvre pour viser. Mmh. Ouais. Je, je rajoute On un dé à des mon lanc. pool. Bah ben ouais, je vais faire ça, ouais. Et, Et je tire. Voilà là un ouais. des bleus trois tu, des tu jaunes deux deux violets Non, tu peux rien je... améliorer t es, t es là je peux rien améliorer il faut pas ce que je peux améliorer ouais. plus Mais <rire> tu fais vas j'aime pas quand tu me regardes tu utilises, un... utilises un point de destin ou pas non, non. ah trop tard non mais c'est pas normal. c'est bon c'est bon euh valet de trèfles son rien il y a rien non, non, non, non. Si, regarde. non. Ouais. ça fait quoi ouais. alors ouais. regarde. ça fait quoi lecture du roule ça fait ah, j'ai un truc de Jedi, là. Ouais. Il a fait un triomphe. Un, un triomphe. triomphe. Il, a Il a fait un triomphe. triomphe et, et, et un avantage. Et un avantage. Un, avantage. un, un triomphe. triomphe. C'est critique direct. Bam <rire> C'est <rire> pas toi, le MJ. <rire> <rire> Mais Je crois que c'est ça, triomphe. Je crois que <rire> tu peux le convertir en plus. Alors, oui, hein. le triomphe, infliger une blessure critique en Bam cas attaque réussie, infligeant des dégâts supérieurs à l'encassement de la cible. Il faut qu'il fasse plus que l'encassement de la cible. Ce qui est assez probable. Non, non, parce que... Donc avec son triomphe, il peut déclencher un critique. Donc, et, avec, euh, euh, et avec son avantage, il peut par exemple baisser son stress. Il trigger le critique. Donc les dégâts. Non, d'abord non, non, non, les dégâts. Ah, les parce qu'il faut que je vois les dégâts. Que... Les Diffé. dommages Les dommages. 10. Alors. Plus tes succès. Mmh. Dont le triomphe. Donc Deux. 11. T'as que une réussite. Ouais. Oui, mais il y a, a, a l'avantage. T'as 10 en... de dégâts de base. De... Il enfin, y a l'avantage, pardon. J'essaye de pas le de comprendre. L'avantage, c'est un succès aussi. Ouais, ah, ah oui, toujours. Oh, je... Non, non, le triomphe, c'est un succès. Oui, aussi, oui, pardon. Donc en fait, là, t'as juste un, le succès triomphe, un succès et un avantage. Ouais. Donc ça fait un succès plus tes valeurs de dégâts. Ah, il a pas de succès normal, c'est ça ouais, Oui, ouais, Ah, d'accord, ok. Je, je croyais qu'il y avait un succès en plus. Oui, j'avais mal compris, autant pour moi. Donc tu fais combien de dégâts 10, 10 plus 1. Forcément, tu vas au-delà de son encaissement. 10 plus 1. Ça, ça compte comme une touche. 11. 11. Et tu fais un critique. Enfin, mm -hmm. tu as le choix. Est-ce que tu dépenses ton triomphe pour faire un critique ah, Oui, oh, il faut Ouais, on va faire ça. C'est fait 99. Le si... rouge, c'est les dizaines. Sinon, tu peux améliorer un dé à ton prochain tir. Coupe-le en droit. deux, Lucas. Coupe-le en deux. Non, mais t'as droit à 3 dé jaunes. Je vais garder. coupe Allez, vas-y, fais un dégât critique. Le rouge, c'est les dizaines. Allez. c'est cohérent. C'est clair, là. Là, c'est clair. 31. 31. Ouvre l'endroit. Ok. Moi, je sais ce qui lui arrive. Ok. On est d'accord Moi, je sais pas. Tu vois ta cible s'effondrer sur le sol. Oh. Hey. Ok. Je, je pense à ça. Vous savez que c'était peut-être trois connards qui se baladaient comme ça. <rire> c'était <que c> peut-être <rire> pas trois mecs qui, étaient, qui faisaient partie du. Bon, <rire> Qu'est-ce que vous faites bon, On attend. On écoute. Oui. Vous écoutez. Est-ce que ça bouge le fait que juste. Je, je vais y venir, mais là, c'est simultané tout ça. Tu tires et j'ai mon, mon arme en main. J'ai mon arme en main. Si la porte aussi, je ouais, défends mon en ce qui main. en sort. Okay. Il ne se passe rien. Il ne se passe rien. Nouveau round. Tu as abattu un mec. Mmh. Par surprise. Mmh. Les, mmh. les deux mecs voient ce qui se passe. Et BT. Et BT. Okay. Nouveau okay. round. Vous avez combien d'initiatives vous aviez fait 1.1. Tout le monde. 1. Tout le monde, a un point. I shoot again. Ah ouais. mmh. Les deux mecs partent sur les côtés. J'en choisis un des deux. Ok. Moi je suis standby il parle. S'il y a un truc, tu ne pourras en shooter qu'un des deux. Ouais. Pas les deux. J'ai compris. Moi Et je suis toi. Prêt. Dans le bâtiment, qu'est-ce qui se passe Rien de spécial. S'il y a quelque chose qui franchit cette porte, je, je l'ouvre que... en deux. <rire> tu as buté, les mecs qui n'avaient rien à voir dans l'histoire. <rire> tu parles <rire> de ton pauvre gars. Tu as de... Les taos, mecs qui parlaient de leur collection de POG. <rire> Deuxième tir. <rire> Deuxième tir. Ouais. Tu reprends ton pool de dés. Ouais. Mais je te rajoute un des noirs. Bah oui. Ouais. Parce que le type... <rire> J'avais deux en difficulté. Ouais. Des noirs, ouais. j'ai mon dé bleu parce que je suis toujours en position de près Toujours de... visée. Okay. Et t'as pas des dés en plus euh, de bonus, tu disais tout à l'heure Bah, je suis pas mal là. Hein. Certes, mais si tu peux avoir plus, c'est bien. Bah, le dé de bonus, je l'ai parce que je me suis, po je me suis posé. Ça t'as visé Ok. okay. Non, ouais, ça, ouais, c'est ouais, ouais, la préparation. Tu peut pas augmenter plus que ça. Ça repère beaucoup. Hein. Ouais, c'est bien. Allez. Alors après, les dés de force là, ça sert à quoi Améliorer un dé. Mais t'as rien à améliorer. Bah, ouais, hein, y'a rien à es ouais. déjà. Ah ouais. oui, c'est améliorer, c'est pousser la couleur d'un dé. Transformer un vert en jaune. Ouais et comment ah. je fais pour annuler un, un noir Il y a la possibilité d'annuler un Par noir. Contre, moi j'utilise moi, j'utilise un. Regarde, j'utilise un point du côté obscur. Ah, le... Parce que le mec bien. veut se précipiter derrière une caisse pour se mettre vraiment oui. à l'abri. Donc tu te rajoutes un des violets. Donc tu, tu transformes un des violets en des rouges. Ouais, oui, c'est ça. Pardon, tu transformes, un, tu amé améliores un des violets en des rouges. en des défis. Il veut pas. Que je... Non, mais si, si, si. Il, il va l'ouvrir. Je gère l'adversité, moi, mon gars. C'est mon truc. Mais là, on va se gaver là-dessus. On va se gaver. Maxda. C'est pas si terrible que ça. Hein. C'est raté Ouais, c'est pas bon. Non, tu le touches non. pas Y'a pas de succès Alors, attends, tu vois, ça, ça, ça annule. Et ça, ça s'annule. Alors, il a un désastre. Mm. Ah. Oh, là, un désastre, un désastre et, un... et un. Il y a un désastre. Ouais, j'ai un désastre. Et un... un échec. Ton chargeur elle, tombe. <rire> <rire> oh merde Je vais plus rien faire dans ce jeu, moi. Je vais rester dans le vaisseau. Et, et attendre que tu rentriers. T'as one shot un mec. Ça fait quoi un désastre Je vais bon te moment. dire. Hmm, tu, tu, bah, tu te prends un point de stress. T'es super déçu de ton tir. Te... Ah bah ouais, je suis déçu. T'es en grosse angoisse parce que t'as pas réussi la mission. T'as loupé ta cible. Putain, t'as pas en ma gueule. Il a one shot un mec, c'est déjà pas mal. Ok. T'as eu bah. déjà. Nous, on en standby. Hein. Ouais. Il a pas un petit, une petite suppression tu sais pas. Tu sais pas il, il est cachés partout sur le Les deux oh. non mais le mec que j'ai que j'ai. Les deux ont disparu. On a okay. rien fait. Les deux ont disparu. Ah, et t'as un désavantage. Il est probable que t'es tu t'es été repéré. Euh, à l'intérieur, ils attaquent. Okay. Rien d'autre. Bah, rien d'autre chez nous aussi. Vous bougez pas. Non. Vous rentrez pas. Non. Ok. Et on ne va pas ressortir devant une, une, une rangée de flingues. Ok. Qu'est-ce que pense euh, oui, il ne faut peut-être pas trop attendre, parce que plus on attend, plus ils peuvent se préparer à l'intérieur. Ouais, mais ils, il a tiré l'autre côté, là-bas. Ouais, mais alors, moi, je ne serais pas trop non plus un connard. Je ne vais pas mettre les 10 mecs euh, juste à côté de la porte. Peut-être que je vais en mettre un ou deux autres à notre porte. Le problème, c'est que vous ne vous faites rien, ils vont tous être pour ma gueule. Quoi. Ok, vu on fait que, rien. <rire> vu que, que j'ai été repéré, tu, tu penses que potentiellement, tu as pu être repéré Est-ce fait... que je peux changer ma position oh, bah, Tu fais ce que tu veux. Je vais changer ma position. Tu es maître de ton personnage. C'est quoi changer ta position? Ben, je vais bouger. C'est ouais. propre d'un sniper, c'est de se repositionner après avoir tiré pour ne pas être Mais repéré. Long, non, je bouge de... Sur un autre toit Tu vois, ça Non, de pas à ce point-là. Moi aussi, ouais. Pas à mm -hmm. ce point-là. Je, je voulais faire une ah, de je coup, de un grand tour Je peux bouger d'un autre euh... toit bah, Est-ce que, est que les ruelles sont étroites C'est ah, ah, voilà, y a des, des ba... Tu as choisi un endroit où tu peux pas... Ça va, je vous dérange pas, les mecs. Ça nous. Bien, tu choisi un endroit où tu peux pas facilement passer d'un toit à un autre. Ouais. Bah, Je vais tenter de passer à un autre toit tout en gardant la vue sur... Ah Ta Ok. Tu fais de... un jet de machin, 14 jaunes <rire> et 12 violets. Tu changes de position. Je change de position. Tu prends le temps de le faire ou tu fais ça super euh, bah, Je suis obligé de faire ça un que tu es véloce Je vais me... Ah, merde Mais non, mais c'est adapté. Pour une fois, c'est adapté. Je vais tu de célérité ou est-ce que tu es véloce Je vais être ouais. véloce, je vais me stresser déjà hein, pour le faire. Donc tu fais deux manœuvres, Voilà. deux points de stress. Je rajoute deux points de stress. Ah ouais. Ok. Donc euh, je suis à 3, ça va. Donc de manœuvre, tu peux changer, euh, tu, peux, tu peux couvrir cette distance qui t'intéresse et tu vas faire une action d'athlétisme mm -hmm. pour faire ça euh, de, de, de, prestement. Ok, athlétisme de verre. C'est quoi ma difficulté Difficulté... Euh, tu avais, avais bien choisi ton emplacement, c'est une difficulté simple. Ok, donc un avec seul... Puisque que tu prévois toujours un plan de repli Ben normalement ouais, c'est... simple. simple. <rire> ah non, mais, Oui ça va le faire. Ok <rire> Donc j'ai un va, zone, va, un zone de vert et trois bleus. Hein. Ouais, c'est pour ça que je t'ai posé la, la, la, la difficulté avant de te le dise. Parce que... Et j'arrive à faire quand même de la merde, mais j'y arrive. Pas bah, tu okay. ah, tu vas reprendre tous tes, tes stress. Toi. Ça me donne quoi en succès et en avantage Alors euh, j'ai un succès et j'ai quatre avantages. Ah, quatre avantages, mais bah, fait de la merde. Genre euh, j'ai le temps de me faire un ramen. <rire> <rire> Est-ce que j'enlève un petit peu de stress Non, non, non, pas sur ça. Ok, d'accord. Par contre, tes avantages, tu les utilises pour te repositionner à euh... ton avantage efficacement, à ton avantage. Ok, rapidement et à ton avantage. Une mmh. On... Ou alors on, y va, on ouvre la porte et on espère que les mecs sont tellement occupés de l'autre côté, qu'ils ne nous ont pas tramés. Est-ce qu'en me repositionnant, j'ai une vue sur les deux trous de cul qui ont bougé leurs fesses mmh. Tu n'as pas une vue sur les deux trous de cul, mais avec ton avantage, tu as toujours un visuel sur l'endroit où tu supposes qu'ils sont. Derrière les, les caisses. D'accord, ok. J'ouvre la porte. Mmh. Ok, qu'est-ce qu'on voit ah. Moi, je suis comme ça avec la grenade. C'est vrai. Ah ouais. Euh, moi, en main, bien sûr. Bah vous, vous voyez une, une zone très ouverte. Là où vous tombez, vous tombez sur une zone de vie où vous voyez des euh, des banquettes, une table. Euh, hein, plus loin, un établi avec un, un druide astromech euh, un peu en vrac. Parfait. Et euh, et vous voyez deux mecs qui sont euh, euh, fusil blaster euh, au point, On sent le militaire. Hein, face au qu ah, euh, militaire. Hein. Qui sont face à face à la porte principale. Non, mais il fume POULE voilà. Grenade tous les deux Non, le grenade, lui, et moi je fonce vers l'unité euh, R2 en pièce détachée. Donc tu vas te manger la grenade aussi Les effets de la grenade. Non, Ça marche je... Ok, vas-y, tu je balances la grenade. la grenade. Moi je fais prendre. Vas-y, fais-moi un jet de... Ils sont pas les moteurs que le... De... Bah, je sais pas où il balance la grenade, on va voir <rire> quel résultat <rire> il fait. Et toi tu fais un jet d'athlétisme. <rire> <rire> Down <rire> <rire> Sur le crâne <train> de chat, GG! <rire> Alors, une grenade. Ça se, ça se tire comme une grenade? C'est 3D vers. Et moi, c'est quoi la difficulté? Athlétisme, difficulté 2. Attends, t'as pas un D vers. Tu connais pas les lieux, tu bondis dans un je, endroit que maîtrise ouais. tu maîtrises pas. Je veux pas que je mette la grenade avant. Bah non, j'ai une. Trop tard, ah, ah, c'est tressé, vous avez annoncé. Je prends, prends un point de force. Ah, Fais-moi plaisir pour moi. Tu veux un non, point de force? Non, pour toi. Ah, mais moi, bon, je le ferai après. Non? Tu décides avant si t'améliore ton jeu. Oui, mais j'ai pas encore jeté, j'ai pas les dés. Mais moi... non, mais déjà lui, il fait son ah, jet. T'as pas des dans la main, comment il dit J'en ai Je que des. Non, de toute façon, 000. je me casse la gueule. <rire> <rico> <rire> oh, mon lacet <rire> Je te confirme que tu voyais au loin l'unité, <devote language> mais tu, tu te vois pas les entraves qu fait, ouais. qui étaient sur ton chemin, vu que c'est le bordel dans, dans la pièce. Tu trébuches. Oh. Bon, il y a pas que moi qui fais de la merde, oh. ça voilà. va. Ah non, ne subis peu. Oh non, je trébuche. Parce que sinon j'avais vivacité, vous ne subissez pas les manus habituels pour les déplacements de terrain difficile. J'avais pas de manus Mais je me casse. <rire> bon, moi je vais faire un coup précis. Ça marche avec les grenades ça Bah, il y a écrit attaque. Ok. Lancez à 3 points. Première, <rire> première manœuvre. Je vais viser. la barre de okay. Sacha. Ok. Un des bleus. Et qui tu fais, tu fais quoi Manœuvre. Je faut que tu me décrives tout ton. Je, ce que je chois faire, c'est que je vais viser. Je vais jeter la grenade et après je vais courir et me mettre à couvert. Hein. Donc, okay, dans deux la manœuvre, donc deux manœuvres, donc deux points de stress. Ouais. Ça te va Ouais. Difficulté Moi j'adore les gens qui jettent une grenade dans un bâtiment et qui rentrent dans le bâtiment <rire> à la foule. <rire> oui, Moi j'adore fait... ça. <rire> C'est ah, quoi comme Il grenade Les grands grand le. Frag. C'est de la frag. Ouais. Oh, ok. Donc 8 de dégâts. Hein. Je vais cramer Deux pions. Non, je peux en cramer qu'un. Je vais me cramer un pion et t'améliores un dé. Voilà. Ça te va Non, oh, ça me va. On croise les doigts oh. Ouh ouais, Allez Bam dans oh, ta gueule Qu'est-ce que t'as fait oh, Je te, dis, je te dis, les détruis dis tout. Dis-moi tout, dis-moi tout. Alors, euh, j'ai... Je repositionne pour la caméra. Voilà. 1, 2, 3. J'ai trois réussites. Trois réussites. Plus 4. Avantages Avantages. La grenade, elle trigger non, les critique. Non, t'as une réussite qui fait le saut par ça. Oui, j'en ai une, deux, trois. Celle-là, elle compense celle-là. D'accord. Et ça, ça donne un avantage aussi. Ah non, pardon. Je vais utiliser, -moi. Je vais utiliser le critique que j'ai fait, le... Le... le triomphe que j'ai fait triomphe. pour trigger fait un critique. Un triomphe. Il a fait un triomphe. J'ai fait un triomphe. Donc je vais lancer le critique. ouais En termes de dégâts, ça fait 8 plus 3, ça fait 11. Ouais, ok. Pas mal, hein. Explosion 6, je sais plus, mais je crois que c'est ouais, souffle... souffle 6. Ouais, Alors ça, ça fait Souffle 6. Ouais, mais il faut... Souffle 6. Je suis très content. Je souviens plus comment gérer le souffle, mais ça va être un 0 de Je crois que les deux le mecs sont... Les je gens crois gens. que tu peux claquer une critique pour faire l'effet de souffle. Souffle déclenché à 158. Alors. <rire> Alors eux, ils sont morts. Alors, comme dans le cas d'un lancer de grenade, un tir pour provoquer du souffle, si l'attaque est réussie et que l'attribut est déclenché. Alors pour déclencher l'attribut, il faut qu'on... C'est marqué sur tes caractères de grenade Non. Ah, on va perdre du temps. C'est pas grave. Euh, si la l'attribut est déclenché, euh, au contact de la cible initiale, subit un nombre de blessures égales au niveau du souffle de l'arme. Oh, plus, plus les dégâts normaux, à savoir une blessure par succès, bien sûr. Si l'endroit est confiné, l'OMJ peut décider que tous ceux qui se trouvent dans la pièce sont touchés. C'est pas une pièce, c'est énorme. Ouais, ok, C'est discutable. J'ai des arguments. Voilà, si l'attribut la n'est pas activé, l'explosion a lieu, mais seule la cible initiale est touchée. C'est trois avantages pour déclencher l'attribut. C'est bon. Je déclenche. Tu déclenches ouais. la L'attribut de souffle. Ouais. Donc est ce qu'on a dit, ça faisait en plus. C'est euh, valeur de l'attribut, donc 6. Ouais. Plus les dégâts que j'ai fait, donc plus 3, ça fait 9. Ça. Plus ouais. euh, 8, plus 3, plus 11. Plus le critique sur le mec. Oh, Vas-y. Et j'ai plus 10. Euh, ça fait 108. Ah oh Oui, c'est mon le pouvoir d'assassin. De... Lance un des 10, s'il te plaît. Blessure épouvantable. Six. 60. 6 6, ouais. Ok. Il, euh, il subit. Euh, ouais, son agilité est dégradée. Oh. Ok. Il n'a plus le bon. <rire> bras. Okay. Bon, tu balances la grenade qui a un effet redoutable. Et je cours dedans. <rire> Suffisamment loin. <rire> Pour que euh, Croc ne soit pas euh, façon, affecté moi, par je, ça. Je me suis pété la gueule direct. <rire> J'étais là euh, sur, sur la porte. Quand... Oh <rire> il me reste un, un avantage. Qui te servirait à quoi À donner un des bleus à lui. Ok. Lui qui s'est vautré hein, derrière ouais. un canapé. Oui, mais je préfère lui donner un des bleus. On sait jamais. Voilà. Les oreilles qui sifflent un peu quand même. <rire> tu vois les deux mecs qui sortent euh, en courant. Euh, mais alors oui, ils se précipitent en sprint vers euh, vers l'entrée principale. Là. Arme au point Ouais, d'accord. Et, euh, et il tire... Donc il me font' il, il me tourne... Non, le il dos. court vers toi en fait. Tu sais, tu couvres l'allée. Ouais. Ils arrivaient du bout de l'allée et ils courent pour se précipiter vers le bâtiment. Ah. Mais en tirant. Cela dit, il tire là où tu étais. Mon ancienne position. Exactement. Trop oh, gosse. Qu'est-ce que tu fais, Croc Moi, je me relève, je, je mets poussette. <rire> Oh merde! Tu t'allumes un cigare? Je, je fonce de toute façon là, tout le monde est mort ou? Ah les mecs sont explosés. Ça. Il y a deux mecs, il y a juste deux mecs et ils sont mal. Très, très il n'y avait bien. que deux mecs dans le hangar au ouais. final? Ouais. Donc, bah, je fonce vers la. Donc 3, 4, 5, il en, 5, il en a reste pas 5. On va 5 dans toi. Hmm. Mm. Mm. Tu te précipites vers l'unité. Voilà. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne veux pas sécuriser avant. Les quoi. mecs tirent, ça n'a pas trop d'impact sur toi. Je vais quand même vérifier. Le tir perdu qui te headshot. C'est moi. Non, je confirme. Il tire vraiment là où tu étais avant. Beau placement. Ils vont dans quelle direction Ils dirigent vers l'entrepôt, au plus vite. Vers l'entrepôt Ah oui. Il va que tu décides vite ce que tu Donc il me tourne le dos. Non, il court vers toi. L'entrepôt est entre toi et eux. Ils sont arrivés à l'autre bout de l'allée. Toi, tu couvrais l'allée. Il y a l'entrepôt là. Ouais. Toi, tu étais là. Ah, d'accord, ok. va arriver arrivé de ce côté. Ok, ok, ok. Soit, soit, soit j'en shoot un. Hein. Oui. Ouais. Soit je fais un tir faut de que, suppression. faut que tu décides vite. Là. Ouais, oui, oui. Je Et je sans je la vie copains. Je Allez, j'en shoot es un. tout seul. es un sniper. J'en shoote un, un, sniper, moi, shoot un de... ça, Je fais mon de travail de, de sniper. Allez, vas-y. Déjà. Difficulté. Difficulté 2, toujours. Difficulté 2 toujours, je suis toujours positionné, genre j'ai je, je, je, pris le temps de me réaliser un, un, un des bleus Tu me donnes rien de noir Non T'es sûr Parce que là ça me manque un peu En <rire> fait, ils sont en train de courir mais comme ils courent dans ta direction Ouais, là branlez euh, de... <rire> Allez là je vais faire un, un truc beau. allez, schlagabou Eh ben schlagabou Bah ben, c'est bon Voilà, donc... Euh... Un schlagabou t'as fait Ouais, j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5 euh, réussites. Et, euh, une réussite et euh, 5 avantages. Non, non, ils sont annulés ici. 3 avantages. 3 avantages Est-ce que ton arme est le trigger critique 3 ou pas Oui. Oh yes, un critique, bam, dans sa gueule. Bam, le critique. Critique 3, ouais. Sérieux mmh. eh ben, Je peux déclencher crit un critique. On descend. Fais moins un truc bien sale. Le rouge, c'est le Combien de, de déclenche-toi, t'as fait 56 56, t'as fait combien de dégâts en tout Ça fait 10 de dégâts 11 Parce que t'as une touche plus, euh, Voilà, 11 plus 56 Ok, le mec est stoppé dans son élan <rire> Il se couche au sol Il se... Hein il, il tombe au sol Il tombe au Je sol Il tombe au sol Il est couché au sol Ok oui. bon, En ouais. l'occurrence il est couché ah, D'accord à, oh, oh. à la inspecteur Harry quoi Coupé net En fait il courait et ses gens m'ont fait ça oh. <rire> J'essaye d'en passer un deuxième en acceptant euh... tous les malus de la Terre. Ouais. Tu vas en passer un deuxième. Euh... Est-ce qu'en essayant de passer le deuxième, je perds mon bleu Tu perds ton. Non, alors tu vas pas perdre ton bleu, par contre, tu restes en difficulté moyenne. Ouais. Même si c'est rapproché. Parce que là, par contre, ça devient compliqué. Et tu te prends un des noirs. Parce que le mec zigzague. Un des noirs, ça va. Ça va. Si tu le choupes pas, il, a... il atteint l'entrepôt. Il, a, il, a, il essaie de me mettre la pression. De toute façon, Je prends en fait. le temps de boire un coup. Oh, C'est quoi ces snipers <rire> <rire> La branlée La branlée La branlée C'est <rire> <branlée. rire> la branlée Oh non, j'ai honte. Donc là, il y a une. une Comment appelle ça une, une, une Un triomphe Un triomphe. Un triomphe. Un triomphe. Un triomphe. J'ai une réussite qui est contrebalancée par une réussite à toi. Mm -hmm. Et puis j'ai un triomphe. Donc tu peux déclencher un critique. Voilà. Le critique, le critique son, le critique 100 100 Voilà quoi ça sert à un sniper. Ça sert pas à faire pompon dans les rues. Ouais, ouais c'est ce, je... ouais, ce que je me rends compte. Attention, rouge dizaine, comme d'habitude. Oh, 48. 48, euh, 48 plus 10, 11. Euh, tu l'as visiblement touché au crâne, il s'effondre en circuit. Okay. Voilà. Pause